¡Oh, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! des il fait ça ou pas Non, il pas ça. Charles, Can you get me a drink please What uh, do you want get me a beer or something. <rire> mon collègue il m'appelle, il me dit mon il y a bagarre, viens. Non. Il me dit "Ouais, oh, t'as peur. Euh, peur peur, peur. Peut-on vraiment appeler ça de la peur mmh. Mmh. Sous prétexte que je suis crane-chief à l'idée de me prendre des coups de couteau <rire> C'est forcément de la peur <rire> Mais c'est quoi ce raffu bordel Et ça fait bim bam boum Ça fait psut Ça fait bro bro Merde Ok, préparez-vous, est-ce que tout le monde est attaché Il personne <rire> faut, que je, faut que je songe à trouver un travail, moi. Yo, Issou Tu me donnes la thune. Reviens, reviens, reviens, reviens. Putain, il se barre. Putain, le bâtard. Oh je m'en bats les couilles, je prends son sac. Et les mecs sur la tête d'homme, je sais que ça vous concerne, mais quand vous demandez à une meuf c'est quoi le genre de profil que, es, que tu cherches, c'est un truc douce qu'elle va te répondre. Elle te répond exactement comme ça. Création de personnage. <rire> J'arrive au kebab, je me mets au comptoir, et le gars me regarde, il me dit euh, « Salam Aleikum ». Bah, comme j'ai pas compris, j'ai dit salade et légumes. Moi, je vous le dis. S'il y a des gens qui me trouvent moche, c'est pas moi qui suis moche. C'est votre vue, elle est moche. Vous voyez mal. Wallah. Ah, C'était de la merde. Ah bon ouais. J'ai fait mon maximum, j'ai tout donné T'as crié un moment, non Une crampe, voilà. Mais qu'est-ce que t'es moche quand tu joues Ah bon hum ah, Je me suis jamais... Voilà, quand on fait des vidéos TikTok, et qu'il faut qu'on fasse partir... La merde qu'on se met sur le visage, c'est une galère de tous les jours. Enfin, tous les jours, j'abuse peut-être un peu. Ok, Google. Est-ce que je vais être toute seule pour la Saint-Valentin le célibat s'est manger son sachet de pop-corn en anti ciné Et sans regret. Carrément Hitler est mort en 1945. Trump est né en 1945. Une coïncidence Je ne pense pas. Un mystère Peut-être un hasard Je m'y prépare. Un hôtel Trivago Wow. Mais en plus, je sais pas le faire! Mais. Mais on dirait un poulet! Pouh! <rire> je te oh Ouais, bon, vas-y! Voilà, on vient en fête, fait, on vient en paix! On vient pas tout casser! On a Et la on casse. Voilà, a la, pas la pas police Fais -moi Oh la c'est la police! Fais-moi un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 Attends tu sais pas quoi Aujourd'hui j'ai pété ta tablette, j'avais laissé par terre et paf j'ai marché dessus avec mes talons. Non mais t'es malade, tu me dis ça comme ça, ça te fait marrer là Oui, parce que faut t'avouer à moitié pardonné et femme qui rit à moitié dans ton lit. Donc tu vois, t'as aucune raison de me faire la gueule. Allez viens Eh Allez Google, ouvre la porte. Très bien, j'ai vu les portes. Merde, je vois les gens chez eux. J'en ai quatre-vingt-dix. Ronge ta dite. <rire> C'est dégueulasse. Voilà, voilà. J'en ai deux, j'en ai vingt stop, stop. J'en ai deux bon ok la famille je vous explique pour moi la musique euh, c'est fini tu as vu, je supporte plus ça y est j'ai passé du bon temps merci pour tous ceux qui m'ont supporté mais moi voilà tu as j'ai décidé de tout arrêter c'est fini pour moi regarde mais oh, Non mais oh Je suis peut-être ta il y a des Moi je à la vie, alors là euh. Run. Eh, hey, il y a des meufs à mon taf, ils ont pas compris que le maquillage c'est pour embellir. On a l'impression qu'ils ont créé une nouvelle race de Pokémon. Ah ouais, impossible à trouver cela. Catégorie... impossible. Impossible Moche I tout I'm not for this shit. You're saying, big man. Let's go, cuz. Let's go. Mais faut pas être triste d'être célibataire, vous savez ce que je me dis moi L'amour, c'est comme l'épée. C'est que du vent et ça finit toujours par puer à la fin. Wow. Wow. Wow. Wow. A rut, you wish. I'm in the ghetto. Are you Wait, <laughs> are <muches> Bonsoir à tous, oh la vache! Maman! Maman, faut que tu viennes voir ça! Oh, y a encore, putain! C'est pas possible, tu me casses les couilles, hein! C'est toujours avec ces vidéos de merde, je suis en train de décharger les courses! Tu peux pas venir m'aider. Oh! touch Give it to you, got me reaching for your guts. yes hey yo lip filler check you know just how to get my attention a lot of bullshit from the past i can mention come fuck me you know i don't like tension you ain't really fuck with me way back then but how about now cause i'm up right now